amis jardiniers chers abonnés bonjour bienvenue au potager qui dit non on va démarrer ensemble cette saison nouvelle la troisième pour nous si je ne me trompe pas avec d'emblée quelques difficultés qu'on a rencontrées l'année dernière et ça se reproduit de nouveau cette année nos concombres ici sont bien partis sont magnifiques enfin euh, donc il y a trois pieds hein, sur ce, ce morceau de treillis soudé il y a trois pieds de concombre qu'on qu va faire courir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 Et euh, voilà au dernier stade euh, ce que ça peut donner. Et euh, c'est assez intéressant euh, aujourd'hui. Voilà comment ça commence. Alors, ou plutôt, voilà, c'est comme ça ici, voilà comment ça commence. C'est-à-dire que ça commence par prendre une couleur un peu gris, plombée un peu. Hein. Voilà, alors ici on voit très bien le. Voilà, sur la partie supérieure ici du limbe de la feuille, on voit très bien la coloration un peu grise. Que le champignon euh, confère à la feuille au démarrage de l'infection après ça se gâte hein, et, bon, ça finit comme ça mais en, en, en quelques jours hein. je vous rappelle donc que ces deux plans là ont six jours de plantation et je les ai vus se dégrader à partir du jour 2 euh, voilà donc ça c'est le travail finalement de euh, quatre jours hein, voilà les, les nouvelles feuilles euh, sont déjà menacés à mon avis. Donc là, il va vraiment falloir faire quelque chose. C'est comme ça pour ces courges musquées de Provence. Ici, c'est la même chose pour mes concombres de l'autre côté. Et donc... L'année dernière, ça s'était un peu arrangé en plantant très tard avec des plans euh, un peu de sauvegarde euh, qui m'avaient été donnés par les copains qui me dépannaient. Parce que moi, j'avais je ressemais, je ressemais et puis voilà, dès que je remettais quelque chose ici, ça ça va très très bien chez moi. Tant que c'est à l'abri, euh, à la maison, euh, tout va bien. Et dès que c'était installé ici en pleine terre, j'avais ce champignon. Parce que manifestement, il s'agit d'un champignon qui se développait. Alors, j'ai écarté deux grands champignons euh, très disons très connu euh, qui, qui font parfois du ravage au potager je parle de l'oïdium, hein, qui donne un feutrage blanc euh, très caractéristique euh, notamment sur les courgettes plutôt en fin de saison bon voilà il, il s'agit pas du tout d'oïdium ici c'est un champignon que je connais très bien euh, notamment sur les plantes d'ornement qui, qui relève plus de mon de mon de ma compétence euh, et j'écarte également le, le botrytis, qui a priori euh, le Botrytis devrait normalement aussi attaquer le collet et puis ça se passerait plutôt à la maison dans ce cas là en milieu un peu moins aéré etc et, et non pas euh, euh, une fois arrivé au jardin comme ça se produit ici voilà donc les concombres ici sont sensiblement dans le même état il y a encore un peu de feuillage sain j'ai peut-être une chance de les sauver on va voir mais bon j'y compte pas trop quand même alors, au rayon des solutions, eh bien, euh, on veut essayer de rester le plus propre possible, évidemment. Euh, je ne veux pas non plus renoncer, comme je l'ai fait à une grande partie de mes courges, comme je l'ai fait l'année dernière, il faut agir. Donc, on va entreprendre un, un traitement initial. C'est l'objet de cette première vidéo ici, et je vous retrouverai un peu plus tard avec une seconde vidéo euh, qui sera un peu pour vous le suivi, hein, qui vous permettra de suivre un petit peu euh, l'efficacité, ou pas euh, d'ailleurs, du traitement qu'on va entreprendre. Donc le, la substance qu'on a retenue ici euh, est strictement minérale, il s'agit du soufre. Hein. On, va, euh, on va essayer de... de corriger ça et de, de contraindre de contrarier au maximum ce champignon avec du soufre euh, et puis euh, c'est ce qu'on a trouvé de plus naturel et, et on verra si cette, euh, cette action du soufre est réellement fongicide, j'y crois pas trop ou tout au moins fongistatique ce qui serait déjà pas mal hein, c'est à dire de si ce n'est tuer le champignon au moins le bloquer dans son développement et dans ce cas là euh, on verra une application de soufre également, alors régulière, notamment s'il y a des pluies entre deux, euh, qui sera apportée à tous nos plans futurs euh, de courges hein, qui sont encore à la maison. Il y en a beaucoup qui nous attendent encore à la maison, on va les planter dans les prochains jours et ce sera accompagné de soufre. Cela ici, euh, serviront un peu de plant témoins, mais c'est vraiment du sauvetage. Hein. Bon, J'ai pas trop d'espoir quand même de, de, de les tirer d'affaire. Bien évidemment, je vais supprimer les, les feuilles qui ont été, euh, de toute façon, déjà très atteintes par le champignon. Hein, ça va de soi. Donc voilà, c'est vite fait. Hein. Euh, saupoudrage, euh, la fleur de soufre donc est une poudre euh, extrêmement fine, et assez adhérente sur le feuillage. Ça c'est la, la bonne surprise. Euh, J'avoue que. Bon, je suis pas coutumier du fait, hein, donc j'ai suivi les, les prescriptions euh, du fournisseur à la lettre. Hein, je suis pas du tout coutumier de, de l'application de quoi que ce soit, donc et, euh, il, est, il est donc recommandé de pulvériser euh, ou de saupoudrer à la fois sur le feuillage et sur le sol. Donc euh, bon, voilà, c'est ce que j'ai fait. Euh, maintenant, ce sera... Euh, à suivre et sur ces plans là donc témoins que je viens de vous montrer et sur les nouvelles plantes que je réinstallerai ici prochainement euh, dont je vous rappelle que si je fais pas ça là c'est sûr elles seront attaquées comme elles l'ont été l'année dernière quoi. un autre petit changement aussi euh, enfin petit changement alors c'est pas un changement durable, plus, ça, ça s'apprend plus à un accident. Euh, le potager qui dit non n'a pas été paillé l'hiver dernier, donc on a négligé d'apporter du foin. Euh, deux explications à ça, euh, on a vraiment morflé ici euh, l'été dernier avec les, les pics de chaleur qu'on a eu notamment. Alors la sécheresse c'était un problème, la chaleur c'en était un autre. Euh, on a vraiment eu une année extrêmement compliquée, c'était vraiment pas drôle. Et j'ai été un peu euh, abasourdi euh, voilà, par, par cette saison euh, difficile. A la suite de ça, j'ai subi une intervention dans l'épaule gauche. Je me suis fait couper un tendon et pour le raccrocher ailleurs sur l'os, enfin quelque chose d'assez compliqué qui m'a immobilisé un bon moment aussi. Et voilà, pour toutes ces raisons, je n'ai pas pu subvenir aux besoins évidents du potager en foin. Et donc, ben, le verdict est sans appel, hein. je me rends compte dès à présent qu'on va le payer, mais alors très très cher. Hein. On a commencé à planter un peu, un certain nombre de choses, les petits pois, quelques salades, les oignons, quelques choux, des, des bricoles comme ça, euh, et ça commence joyeusement à s'enherber quoi donc on va on va avoir un premier problème qui va être le désherbage à gérer on ne s'occupait jamais de ça jusqu'ici hein. euh, et je vois venir bien évidemment à l'horizon un problème également de maintien de l'eau dans le sol hein, et de sécheresse euh, l'été prochain voilà donc euh, on va encore une fois devoir faire euh, avec des difficultés cette année je, je le crains mais bon, voilà, c'est comme ça, ça, ça s'explique. Bon, voilà, c'est une année comme ça. Ça ne constitue, hein, je le précise bien, si vous voyez des images dans les vidéos à venir du, du potager sans son foin euh, euh, habituel, ça ne constitue euh, en aucun cas un, euh, un revirement hein, dans, notre, dans notre approche, hein, une volte-face. Enfin, voilà, on n'a pas retourné notre veste pour le dire comme ça. Hein, on, on reste convaincu plus que jamais par cette approche, c'est juste que le, les, nos contraintes euh, personnelles nous ont euh, un petit peu euh, gêné dans, dans, dans cette histoire-là et qu'on a eu du mal à subvenir à ça cette année. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, hein. je pense que l'essentiel a été dit, c'était donc au sujet notamment de, de l'emploi de ce soufre euh, dans la lutte contre ce champignon que je n'ai pas déterminé, donc d'ailleurs j'en profite. Si quelqu'un euh, sait clairement de quoi il peut s'agir, euh, je veux bien, euh, je veux bien. J'ai cherché un peu, j'ai pas obtenu le nom euh, euh, de, de ce champignon précisément. Euh, et je vous retrouve donc très très bientôt, je pense, hein, avec une prochaine vidéo qui sera probablement axée sur donc le suivi et de ces plans-là et des futurs plans. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.